J'avais oublié d'activer mon micro, je suis débile. Eh bien, salut à toutes et à tous, il est ces compagnie. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis encore tout retourné du dernier épisode. 29e en tout cas pour l'instant, 29 ème Mais frérot, arrêtez, arrêtez. 29e épisode de notre aventure sur Far Cry 4 après avoir détruit le temple. Euh, le temple euh, le temple. Alors qui se situe d'ailleurs on, on a fait le, le, le clocher donc on voit mieux maintenant On avait fait le temple de Jalandu du coup là hein. On va aller voir Amita aujourd'hui mais d'abord on va faire la forteresse De Yuma euh, On va se chier dessus Voilà euh, euh, D'autant plus que attendez mais je me lance dans un truc Mais est-ce que j'ai des munitions Ouais Pas des masses en vrai hein pas des masses Bon on va faire le temple de Yuma Il fait nuit en plus euh... Attendez là j'ai moyen d'avoir des munitions gratuites Qu'est-ce qui lui arrive lui là Ils sont parano les soldats ou ils ont consommé quelque chose là Ils sont tous euh... Ils sont tous en train de euh... Alors attendez j'ai récupéré des munitions sur le gaillard On va faire donc la forteresse de Yuma bien sûr C'est vrai que qu'accroupi on marche vite Et hop là Mierda euh, là il y a une escorte que je peux faire Mais comme dit c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire là actuellement Là j'ai vraiment envie de faire la forteresse de Yuma Comme ça il ne restera plus que Pagan euh, Là on va en chier hein. Je suis en train de réaliser vraiment on va en chier Je me lance dans un délire mon pote euh... Mais je me dis que comme dit elle a été affaiblie Vu qu'on a tué Yuma Donc c'est à dire que euh, Normalement il y a aussi des alarmes Qui ont été détruites et tout non En vrai qu'est-ce que tu veux toi non mais frérot Comment je me suis pas fait respecter Qu'est-ce que c'est que cette histoire là Je lui ai mis au moins 10 coups Je ne sais pas en tout cas j'espère que vous allez bien Vous avez apprécié le dernier épisode N'oubliez pas le like Toujours sympa le petit pouce bleu Allez scanne-le moi s'il te plaît Voilà Superbe Superbe, bon, j'ai un grappin, je peux monter. Ratugadi. Ratugadi Bon, si je monte, je me fais euh, défoncer ou pas De toute façon, façon, faut essayer. Une, deux, il y a trois alarmes déjà. Ah, bah elle a pas du tout été affaiblie, wesh. Elle a pas du tout été affaiblie. Grimper, je suis mort. Si je me chie dessus, je saute. Hein. Ok. Ok. Oh là là, ça pue du cul ce qui se passe. Ça pue du cul. Lui, n pas l'ennemi d'entrer. Il nous empêche de sortir. Hein. En effet, c'est gênant. Euh Oh là là. Oh le bourbier. Ok. Bourbier Ah Est-ce que je peux grimper discrètement ou pas Bien sûr que non Ok Ok M'as-tu vu Ok j'arrive pas à le scanner Si c'est bon Oh my god il y'a quatre alarmes frère Oh my god Genre Pourquoi il s'excite lui Personne ne peut le voir là Ah Il va monter l'échelle Je suis un homme mort Bon bah voilà. Encore deux alarmes. Attention en dessous. Entendu. Ils doivent pas gagner de terrain. Ça fait stopper. Oh là là, je suis désolé, je parle plus là. Quoi Oh non. Je peux pas monter là non. Bon, tant qu'ils appellent pas les renforts, moi je suis content. Hein. Oh là là. Ok. Encore une alarme Oh comment je suis pas yimbe Oh putain Je suis un crack Intercédéral Ok Incroyable Incroyable Eh hey. Ne reculez pas! vous et cherchez des signes de l'ennemi! Un signe de l'ennemi, tu veux? Regarde bien! Moi aussi! Okay. ok! Bah, il reste plus que le masto, les gars! Hein Allez, salut! Ah non, il reste, il reste encore le chien, je crois! Ah ouais! Oh putain, c'est incroyable oh. Incroyable Et eh, c'est ma plus belle forteresse Oh, oh non, je, je suis bouche bée, je sais même pas quoi dire Oh, je sais même pas quoi dire Vraiment, hein Oh, je compte sur vous en commentaire pour me... <rire> pour me pomper le dar. Alors du coup, ceci étant dit, ceci étant fait... <rire> Forteresse de Ratugadi conquise, les soldats de Yuma n'attaqueront plus d'avant-post libéré de la région. Parfait, parce qu'en plus on n'a pas eu de problème encore d'avant-post attaqué dans cette région, donc c'est absolument parfait. Je suis absolument heureux, on va aller voir Amita. Euh... Bon. Bien joué Edge. Avec Ratugadi, tu as pris presque toutes les forteresses de Pagan. Et maintenant que Yuma est morte, il aura du mal à garder le contrôle du Kirat. Ah oui alors du coup maintenant, sa balle, il me fait la gueule, hein, du coup. Hein. Maintenant c'est Amita la chef, hein. Ah là vous l'avez voulu, hein les gars. Hein. Maintenant la chef c'est Amita Donc euh, c'est elle temps qui temps va temps me temps parler J'ai été empoisonné au mercure Il pourrait... Non on va pas Et faire ça autres, On fera ça t'inquiète mais ultérieurement Oui il euh, a pas... Un... Ah, voilà une armoire C'est incroyable Incroyable Donc euh, j'espère que vous aimez Amita quand même Parce que sinon là, là vous allez l'entendre hein. Animal numérique du truc là Usage recommandé vendre Bah pourquoi il me le vend pas Ah portefeuille plein Ah ouais ouais ouais mais si j'achète des armes après, on va me dire que euh, je suis impatient. Euh... <rire> ah non, mais attends, je suis bête. Voilà. Euh, en fait, je me tâte à enlever le. à reprendre un RPG. Je me tâte à reprendre un RPG. Parce que c'est sympa ça, mais. Euh... Le RPG, au moins, ça one-shot quoi. Arme spéciale. Prédateur. Mmh. Mmh. Munition. On va peut-être reprendre le RPG en vrai de vrai, hein. Euh, il est où le RPG d'ailleurs Parce qu'on rigole on rigole, on voit pas le fond du bol. Le RPG il est où là Je suis aveugle. Arme. Je suis aveugle. Il doit être sous les yeux, mais je ne le vois pas. Il est là. RPG. Hop. Voilà. Bon euh, Aussi j'ai des points de compétence à m'attribuer, messieurs, dames. Regardez le rouge par contre qui va se transformer en vert. Magnifique. Amita elle est là, on va y aller. Euh, compétence, j'ai 12 points de compétence et j'ai débloqué plein de choses. Cette seringue, bon, attends. Oh, offre une barre de santé supplémentaire. Let's go. Les seringues restent. Voilà. Donc là maintenant, un coup de seringue et j'ai toute ma santé d'un coup. 6 barres. 6 barres. Les armes à feu vous infligent moins de dégâts. Les armes ont plus de mal à vous toucher quand vous vous déplacez. Moi je, prends, je pense ça c'est bien ça. Voilà, il me reste un point de compétence que je ne peux pas claquer pour le moment. Donc très bien. Ah oh, c'est bon ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon. bon c'est bon ça Allez Amita quand elle danse Elle se donne jusqu'au bout on va... <rire> on va aller voir Amita en plus il y a un si hélicoptère Hop Ça c'est fait Je suis tellement content de l'avoir fait euh, comme je l'ai fait On l'a fait comme on l'a fait Mais on l'a fait hein, hein. Allez Je suis heureux hein. Je suis très heureux Parce que les derniers épisodes j'ai eu beaucoup de mal Beaucoup rager, Et là euh... Le, le revers de la médaille On commence à, à bien déchirer quoi Et en plus le soleil se lève Dans la vallée de Yara Et ça ça fait plaise Pagan il va pas être content hein. Bah, ça tombe bien Ça tombe bien oh, là, Pauvre temple détruit là Regardez il est en ruine quasiment là. Oh, Il tient encore debout hein Bon Amita, t'as intérêt à me faire un petit cadeau. Hein. <rire> bon, enfin bon, à bon entendeur. Par contre, sa balle, il va vraiment me mettre deux claques. Hein. Hop là. Ah oui. Je te l'avais promis. Sa balle est partie. Tu ne crains plus rien, Badra. Oublie la Taroune Matara. Ramène-la au camp. Je ne sais pas où est sa balle et je me méfie de lui. Il se passe quoi avec sa balle Pas maintenant. On a de plus gros problèmes. Pagan va attaquer Oudkarsh avec son artillerie. On ne peut pas le laisser faire. Détruis ses canons avant qu'Oudkarsh soit rié de la carte. Très bien, j'y vais. Oh mais et La vallée de la mort. dans la vallée ah Hein, rejoignez Kalèche. Alors Plein de jeux de mots Déjà euh, Elle parle de car cher. Ensuite Kalèche, on, on fait un tour de Kalèche Ou quoi Et puis euh, Kalash Kalashnikov Bon beaucoup de blagues euh, à faire C'est la fin du jeu là où il se passe quoi Parce que bon mine de rien En vrai de vrai <rire> En vrai de vrai moi enfin, En vrai de vrai C'est la fin du jeu euh, Bon il reste deux avant-postes sur le chemin Un clocher ici Moi je serais tenté de faire le clocher euh, Si déjà hein, c'est sur le chemin à peu près Rejoignez Kalèche. Ah mais peut-être que ça marchera pas vu qu'on est en mission Euh ça marchera peut-être pas vu qu'on est en mission Bon allez on va rejoindre Calèche directement Hop Attends on va prendre celui qui est déjà droit là Allez un km à hélicoptère Ça use les hélices <rire> N'oubliez pas le like C'est par ici que tout commence Waouh c'est beau là par contre Une vraie carte postale hein une vraie carte postale, vraiment Vraiment oh, On aurait pu essayer quand même de faire le pylône radio là, parable oh, En plus il y a un avant-poste sur le chemin Il y a plein de trucs sur le chemin quoi Mais on, on, on va se laisser le plaisir de faire durer tout ça Donc on va pas faire maintenant On va aller à Calèche Peut-être faire du cheval <rire> je force avec mes blagues, je sais. On me dit souvent. Waouh. Eh, Et on est sur Sons of the Forest ou quoi là Et eh, c'est vrai, hein on dirait Sons of the Forest carrément. J'adore. Ce jeu est magnifique. PS3 à l'époque, hein, je le rappelle. Avec 15 FPS. Ah ça va partir en couille encore! Ça balle. Il faut que tu évacues la ville! Je ne t'ai pas évacuer uniquement parce que tu le dis! Unité d'artillerie achetée! Ils ont raté! On envoie de la garde vers votre arc de Il se passe quoi là? Tuez tous les ennemis! Ça balle. Évacue nos hommes! Oh, je ne vais pas abandonner! position, libérez la fréquence ah oh Bon Bah je suis dans la merde Je suis dans la merde, je comprends rien à ce qui m'arrive Merde Je comprends rien à ma vie, il y a un sniper je crois Il est où le sniper Oh non Allez Impact Impact Ouais bon Allez on évacue la ville Oh non Ah ouais mais là une Carche il prend cher hein La ville elle prend cher quand même hein Je suis là j'arrive après les gars, je suis tout seul, hein, c'est pas malin quoi. Je suis au premier canon. Comment je fais pour le détruire occupe D'accord. Des des bon, les canons, il faut pas les détruire. Alors, ok. Tuez tous les ennemis. Hein je joue pas à cache -cache. Bah je joue pas à cache-cache, frère. Regarde. Oui, temps, Mais t'es où Gale, gale, gale. Il y a beaucoup d'ennemis quand même. Ouais, oh, je vais prendre la hauteur, hein. Ah. Voilà, toutes tes balles à côté, un vrai plaisir. Hop Hop Ah, c'est gênant. Ok. Mais vous non plus vous savez pas à qui vous avez affaire Je suis Gay, fils de moine Ah merde Je suis aveugle Ok Bon une karche, ça va en vrai hein. Voilà Bon J'ai tué tous les ennemis là non Il en reste encore Tuer tous les ennemis en ville Vous appelez ça une ville Ça ressemble à tout sauf à une ville ça quand même hein. Ah attendez je vais sortir mon meilleur sniper Hop Ah Ah Ok Bah t'es où Ah là Je t'ai vu bouger Bah il est caché aussi euh... Il est caché Il est chiant lui D'où ça vient Ça vient de là c'est le dernier Où sont les renforts On arrive sur ta position AJ, on a des soldats derrière nous AJ, protège les sapeurs qui viennent vers toi Ils s'occuperont des canons Ok Alors attends, ça c'est les gentils Ok C'est ça vos renforts Tu déconnes Ok Déjà j'aime ce qui se passe Ok Protéger les sapeurs, ouais bien sûr Qu'est-ce qu'il se passe Bah voilà Ah il pose les bombes, très bien Ah c'est bien, ils viennent tout du même endroit C'est pratique, aïe Je sais pas où vous êtes Ah C'est bon Allo Oh là je piche pas trop Bon allez ça m'a saoulé frère On va sortir le sniper Voilà Magnifique Voilà Bon vous posez les explosifs Yes Mais vous savez que j'aurais pu le faire, hein, poser des explosifs, hein. Parce que là, euh... Allez Mais qu'est-ce font Non, la mission est buggée Ça y est, ils ont enfin mis les explosifs. Allez Oh, c'est long. C'est gênant, hein. Voilà. On Regarde le truc péter, attention Voilà Protéger les sapeurs, attends bouge pas Voilà J'ai bien fait d'avoir pris le RPG, je le savais Je le savais Allez, bon, on avance On s'élance, en fait je suis trop fort pour le jeu Je pense, et donc du coup euh, C'est pour ça que ça prenait du temps, c'est parce que j'avais déjà fini avant, avant que ce soit fini normalement quoi. Je sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire euh, Mais je peux faire péter moi si vous voulez les canons hein. Je peux pas faire péter moi-même le canon Ou je vais échouer la mission Je vais rien faire Je vais rien faire Je vais faire échouer la mission Vas-y, vas-y Fais péter Bien sûr Ok, vas-y, fais péter Voilà Voilà, venez voir Venez voir papa Je vous attends moi Voilà Voilà voilà, très bien, bonsoir Allez Eh, hey, mets la bombe là, 3 secondes Ah, ça c'est gênant Bon ben voilà C'est bon Allez, mais vous l'aviez mis Non frère, c'est trop par contre, c'est abusé Mets ta putain de bombe Ah c'est dommage, la mission elle a du potentiel Mais elle est un peu euh... Elle est un peu gaspillée quoi vous voyez ce que je veux dire Si t'étais pas intervenu, je sais pas comment ça aurait fini La vache Même pas une égratignure Ouais, ouais, ouais, ouais Inch'Allah, allez <rire> C'est bon Ça va péter Voilà, allez Lucas, Ok, vous voyez l'hélicoptère Hélicoptère Hélicoptère Ah, plus! Par contre, j'ai plus de lance-roquettes. Hein. Donc, euh, attention! Hein. Protéger les sapeurs. Et pour les sapeurs, allez, allez! Hip, hip, hip. Ah, je serais tenté de détruire moi-même le truc, mais j'ai peur d'échouer la mission, donc euh, <rire> la flemme un peu, quoi. Ouais! Elle est où la mitreuse Là! Là! pas le meilleur endroit du coup là J'arrive Ah là ça va se corser Ça va se corser Non J'ai fait une erreur J'ai fait une erreur c'est pas grave Quittez la zone et enfuyez vous Ok let's go Allez salut Allez salut Oh non Voilà Allez, bande de nulos Je me casse La vallée de la mort. Mission terminée, bon, ben voilà Ça y est Vous êtes sauvés Ils auraient rasé Hautcarche sans ton intervention ah. Je crois que les gens ne se rendent pas compte de tout ce qu'ils te doivent Tu as mérité de souffler Mais pas longtemps s'il te reste encore des choses à faire, je te suggère de t'en occuper. Le Kirat aura besoin de toute ton attention pour l'assaut final. Vous savez ce que ça veut dire Vous savez ce que ça veut dire Je m'attendais pas à ça, mais ok. Bon, on arrive sur la fin du jeu, quoi. Euh, on arrive sur la fin du jeu. Le dernier truc qui nous reste à faire, c'est le. Alors là, très difficile le goulag. Va falloir aller voir Amita, mais Amita, ça va être la fin du jeu, quoi. Donc euh, avant faut qu'on fasse Yogi et Reggi, faut qu'on fasse le tanka de Shangri-La, qu'on fasse les différents clochers. Euh, Longinus également. Donc euh, voilà, vous inquiétez pas, c'est pas fini pour autant. Mais en tout cas, au niveau de la quête principale, ben, c'est la fin parce que. Ben, parce que c'est la fin quoi. Oh, oh l'avant-poste, il a trois alarmes frère. On, est... On essaye ou pas Est-ce qu'on essaye ou pas ça mange pas de pain, hein. au pire j'abandonne. Hein, mais c'est juste pour voir, j'ai 5 seringues. Euh, niveau munitions, bah c'est pas terrible. Ah, j'ai plus de roquettes. J'ai plus de roquettes. Alors on va juste regarder un peu à quoi ça ressemble. Euh, et je... on va peut-être pas le faire. En fonction d'eux, parce que ça m'a l'air d'être assez. Euh... Attendez, il y a de la fleur bleue là. Ce qui va me permettre de confectionner. Les seringues. Bah voilà, comme ça on va avoir un petit aperçu de ce qui nous attendrait par la suite. Ah, ah, ah, ah. Bon Bien. Il y a du people hein, par ici Il y a du people. Bon on va plutôt se concentrer sur le, sur le clocher, hein, mais comme dit juste de passage. Pour voir un petit peu euh, ce qui pourrait nous attendre par la suite. Hein, parce que bon. Je m'en suis bien sorti. Et là ça va être un peu complexe Vas-y on va prendre la seringue pour voir Hop là Voilà En fait il n'y a pas tant de monde que ça hein, Mais C'est les trois alarmes le problème C'est les trois alarmes le problème Okay. je sais pas du tout où sont les alarmes c'est aberrant okay. désolé je vais pas trop parler du coup pas où est l'alarme, je comprends pas où est l'alarme, je suis probablement débile mais je sais pas où est l'alarme, ah putain elle est là, Quel débile, <rire> bon première alarme, j'ai la deuxième en vue, j'ai la deuxième en vue donc sans trop tarder, voilà, Ah lui il m'a cramé apparemment Mais c'est le seul qui m'a cramé hein. C'est le seul qui m'a cramé Donc ça c'est plutôt pas mal Ok alors j'ai un problème de mastodonte, par contre Il y a deux mastos. Mais où est la troisième alarme Je comprends pas où est la troisième alarme Alors on va faire le tour de toute façon Plus personne n'est là ah, J'ai dit qu'on la ferait pas, on l'a fait quand même Parce que bah je suis un beau gosse Évidemment c'est une plaisanterie euh... Je suis Je suis deg, l'alarme. L'alarme elle est là-haut vite J'ai l'alarme Alarme, Alarme tout désactivée, let's go Euh bon Bien joué ça, bien joué Eh Est-ce que je suis pas un génie en vrai Attends, je peux l'assassiner par derrière Ouais, c'est bon. Ah Ah Voilà Allez Eh hey, les gars N'hésitez pas à me pomper le dard encore une fois. Hein. Oh, si jamais hein. On a fait une forteresse dans le même épisode, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, on a fait la forteresse on a fait un avant-poste assez balèze. Bon, voilà, n'hésitez pas, hein. Euh ça, ça fait plaisir. Incroyable. J'adore ce jeu. Ça demande quand même un certain skill. Hein. <rire> Le mec, il a besoin vraiment de se faire saucer. Allez, les amis. Hop. Du coup, bah là, on va en profiter hein, en fait pour les prochains épisodes. On va s'éclater, euh, faire des petits trucs, euh, missions secondaires, ici et ça. Parce que, bah, tout simplement, on arrive sur la fin du jeu, vous l'aurez compris. Portefeuille plein. Bah, ça va être l'occasion d'acheter des conneries. Alors le truc qu'on a besoin bien sûr euh, Mais on va pouvoir Alors carte on a tout acheté Munition ben on a tout du coup Arme spéciale euh, Ça c'est un fusil à pompe Vas-y mais je vais, je vais acheter des conneries mais pas non plus Qu'est-ce euh, que c'est -ce que ce truc là Je ne sais pas euh, Taureau uh -huh. Space 12 incroyable le space 12 Ça ça lance grenade ça aussi ouais Lance flamme 700 nitro euh... Et on va acheter espace 12 pour le fun. Juste pour dire qu'on l'a acheté, mais on va même pas l'utiliser. Voilà. Euh... Bah, arme de poing, on peut rien faire de plus, franchement. Euh... En vrai, on a tout ce qu'il faut, c'est un truc de zinzin quoi. C'est un truc de zinzin. Et niveau compétence bah écoutez, on va se débloquer euh... le double des dégâts. Hop là, voilà, comme ça, ça fera mal au mastodonte. Et je peux même continuer à prendre cette compétence pour bénéficier d'un bonus 5% de karma. Ok, je vais avoir un boost de karma. C'est bon, ça Ah, on peut acheter ça à l'infini. À prise, 2 fois sur 10. Ok, on peut acheter ça x10. Euh, D'accord. Ok, pas mal. Pas mal du tout. Bah, écoutez, les amis, on va faire ce clocher dans le prochain épisode. Et puis, on va... Euh on va s'amuser pour, pour, pour le reste en tout cas J'espère que vous avez apprécié cet épisode absolument intense Pour le coup vraiment un épisode assez incroyable J'ai beaucoup kiffé Si c'est le cas n'oubliez pas le like, le dislike, le commentaire et l'abonnement A demain 16h les amis C'était M.Colo je vous fais plein de bisous Ciao tout le monde